Alors vous pouvez monter dans la voiture, comme ça je vous guide avec la voiture. là voilà. là. Vai Fiona, vai Morgana. Voilà. On va prendre... Morgana, vieni, vieni. Est possible qu'il qu y a tu? 6, 6, qu'il y a le plan, la map. Telle Isola, sono con ma lavoro artistico. Je ne sais pas si vous comprenez mon italien, mais... <rire> Sì, sì, è un buon italiano, tranquillo, <ride> ti, ti capiamo benissimo, senti vogliamo ricordare che tu sei un artista ormai di fama internazionale, per cui insomma siamo veramente onorati di averti con noi e qui è il Salerno in Fantasy, il Second Life in Fantasy, una manifestazione per ragazzi di stile fantasy dove, nel qua, nella quale abbiamo inserito uh, qualche momento culturale e anche di, di de créativité avec vous, artistes. Et je te remercie, je te remercie beaucoup pour ta présence. Live. Et pendant l'exposition, il y avait un grand oui, écran ici, grand... ici, un big screen, avec le Second Life en permanence. Ici, c'est à Genova, sur l'Arte Genova. Je vais voir la, une autre île, mais elle est loin. Okay. Il faut passer deux îles. On pourrait aller en avion, mais il y a trop de monde. Quand il y a moins de monde, je prends l'avion à l'aéroport pour aller à l'autre île. Voilà. Et là, il y a la calligraphie à droite. C'est tout ce que j'ai fait en Asie. Ici, c'est une sculpture à Taïwan. Mais là, c'est réel. C'était avant Second Life. Voilà. Et sur l'iPhone, il y a la sculpture imprimée en 3D. En 3D. Print. Merci. Merci beaucoup. A bientôt. Alors. À bientôt. Ah,